Attention, il n'y a aucun plagiat de laser production. Qu'est-ce qui se passe quoi On va se cacher La on s'est arrêté. On fait quoi J'ai une idée. On saute ah oh. Oh. Euh... Bon faut y aller. Ah